Bonjour, je suis Clémence, sage-femme au CHU de Rouen depuis maintenant 5 ans. Notre objectif en salle de naissance est d'accompagner les couples jusqu'à la naissance de leur nouveau-né. Nous accueillons les patientes en urgence pour des consultations diverses telles que les contractions, les saignements, la rupture de la poche des os. Nous réalisons les consultations d'urgence et posons le diagnostic de travail. Par la suite, nous prenons en charge les patientes pour la gestion de la douleur en tenant compte de leur projet de naissance. Notre rôle est d'assurer la surveillance du travail, de l'accouchement et de ses suites tout en autonomie, avec la collaboration du gynécologue obstétricien si la situation se complique. Notre rôle est d'accompagner le conjoint et de l'aider à trouver sa place tout au long de cet événement. Après l'accouchement, nous prenons en charge le nouveau-né et réalisons l'examen clinique du premier jour. Nous avons un rôle très important dans la mise en place du lien entre le couple et le nouveau-né. Nous soutenons également les couples dans la découverte de leur nouveau-né dans les premières heures de vie, notamment lors du pot-à-pot -pot de la première alimentation. Nous prenons aussi en salle de naissance en charge des situations très particulières telles que l'accouchement sous le secret, les interruptions médicales de grossesse et les accouchements prématurés.